Voilà, comment importer un fichier audio sur Audacity Eh bien, c'est tout simple. Donc, vous ouvrez votre euh, votre recherche. Par exemple, vous allez sur ce sur ce site SoundFishing.net et puis vous choisissez votre votre euh, bruit. Donc, par exemple, ce bruitage de cloche. Le non peut-être pas. Le son zen, c'est un peu faible. Euh, là c'est des trucs club donc je peux pas coup de coup de gong ah, peut-être celui-ci voilà celui-là vous l'entendez mieux donc je, je vais le cliquer sur télécharger ce bruitage ici il va s'ouvrir en bas donc je vais faire euh, uh, show in folder il va se montrer ici donc je sais qu'il est je vais le mettre moi euh, dans mon disque amovible F sur TIS et sur euh, la Audacity. Donc, je vais le faire glisser sur Audacity. Et je vais le retrouver lorsque je vais aller vous retrouver sur mon Audacity, mon, ma, ma ligne déjà, mes, mes fichiers audio. Non, je vais aller dans File. Je vais aller dans Import, bien sûr, Audio et là je vais prendre donc j'avais dit le gong il apparaît ici et je vais faire ouvrir Voilà. et voilà le gong qui apparaît ici donc si je veux l'entendre avec mes petites annonces je vais faire play ici je vais tout entendre ah oui ben là j'avais oublié de remettre en arrière donc je remets tout en arrière et j'écoute avec ma voix Nouveau, une façon. Voilà, donc ça, ça ne me plaît pas, donc je vais faire mute. Ça, je vais faire mute. Peut-être je vais garder celle-ci, je vais revenir en arrière et je vais faire écouter. Voilà, vous pouvez également bien mettre celle-là mute et n'écouter que le son du gong. Là, c'est pas mal non plus voilà, ensuite il ne vous reste plus qu'à enregistrer comme précédemment, save project as ou alors enregistrer sous voilà, et c'est fait, c'est plus à faire